Comment se comporter durant un test du polygraphe Le polygraphe est un instrument ultra sensible. N'importe quel bruit, distraction, peuvent avoir des influences ou peut avoir une influence sur les lectures du polygraphe. C'est la raison pour laquelle il faut être immobile, calme durant un test et répondre uniquement par oui ou non, de façon normale aux questions qui sont posées durant le test du polygraphe, et suivez les instructions du technicien. Pendant la phase de l'entretien, expliquez votre version en détail, soyez honnête, assurez-vous qu'aucune information n'est omise de votre, euh, de votre déclaration, ceci pourrait avoir des conséquences négatives pour le résultat final du test. Se souvenir d'une situation peut être émotionnelle, néanmoins essayez de vous référer au fait dans votre déclaration. Le test polygraphique peut être une excellente méthode, un excellent outil pour prouver votre innocence, Aidez le technicien à vous aider. En résumé, suivez les instructions du technicien, soyez factuel et surtout, soyez honnête. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question.